Tu veux un âne Non merci. Est-ce que ça te dirait qu'on se lance dans la création de ma tour De quoi De ma tour. Euh, ouais si tu veux. Bon bah écoute, on va suivre les plans très minutieusement. Mais avant il est 4 heures donc je vais manger. Ah, mais... Vas-y, je vais essayer de sauter pour me, me coucher dans le lit. Dès qu'il fait. Dès que. Je... Voilà, là il fait ses nuits. Attention, j'essaie d'aller dormir et.. J'ai raté. <rire> je me suis éclaté à côté du lit. Hop, bonne nuit. Pas prévu d'escalier non plus, donc il bah, y aura une échelle moche au milieu, je te préviens. Vas-y. <rire> J'ai voulu sauter sur le slime block, je suis tombé à côté. <rire> voilà. I think my dolphin has autism. Gotten... Oh, T'es pas aussi rapide que moi, mais c'est comme il faut, du coup j'arrive à Mais c'est le temps que je comprenne le bordel. Euh... Ouais, non, mais c'est bon, alors ça passe. Hein. C'est. Ça va. Par contre, là maintenant il fait nuit. Aïe a... Voilà, tu peux le reprendre. Et remettre les torches si tu veux pendant que je mets les échelles. Sauf que les échelles, je vais pas en avoir autant que ce qu'il me faut. Au pire, mais en une sur deux. Voilà, maintenant je vais commencer à placer les vitres, sauf qu'il faut faire très attention parce que ça coûte très cher. Donc bien les placer au bon endroit. Écoute, je te laisse placer ça parce que moi je ne me sens pas de le faire, je sens que j'ai trop raté. Mais non. <rire> bon, bah je t'ai vu de mieux. Essaie juste de faire attention et pas de les placer à côté. On va essayer, mais si t'entends du verre brisé, c'est que je suis une merde, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il y a ah, mais c'est toi, j'ai cru que j'avais fait une merde. <rire> non, c'est moi. Tu vois, c'est toi Tu fais qui... chier. T'avais peur de foirer, c'est moi qui ai tout foiré. Oh, je vais... Voilà, bah maintenant, tu... Je vais le laisser là. Comme ça, si un jour j'ai un skill touch, je viendrai le chercher. <rire> non, mais tu m'as fait trop peur. J'ai cru que j'avais fait une merde. J'étais en sueur, moi. Non, c'est moi. C'est moi qui ai raté ma vie. Oui, aussi. que... Je... je me déteste. Je me déteste. Je vais me scarifier. Je me déteste. <rire> ah deux fois. Deux fois. Deux paires de tartes. Oh, je suis trop... Non, non, non, non, je suis une merde moi. <rire> Putain, tu saoules. Mais. Alors, va crasser un bouton. Dieu. Non, je sais pas. <rire> Mais je... <rire> je fais Tu fais-tu le faire à quoi <rire> À rien, c'est pour ça que je vais me retourner, Mosquary. Find a meeting location. Feel, feeling closer to Jésus Christ, to worship with us, the Eastern Sunday. J'ai cette, cette pub-là sur euh, ton profil MMC. <rire> Dis-toi que pour jouer avec toi, j'ai sacrifié l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait à faire avec l'église Bah y aller. Bah tu voulais pas Tu veux qu'on y aille bah euh... Attends, tu parles d'une vraie église Bah oui. Et pourquoi tu voulais aller à l'église Bah pour voir Christian. Ah hein Mais t'étais pas obligé de venir, moi je disais ça que si t'avais envie de jouer. Bah oui mais t'es ma BFF, fais-en 3 des boutons en fait. Il y a quand même une question existentielle que je me pose, c'est pourquoi quand tu crafts euh, genre n'importe quoi en fer ou en diamant et que tu tapes la même chose mais en diamant, genre admettons tu as une pioche en diamant, tu tapes un bloc en diamant, mais si tu t'as le diamant brut, pourquoi le diamant il meurt pas à la fin Pourquoi il y a que la pioche qui meurt C'est des questions que je me pose comme ça. J'ai pas compris. Major, admettons, tu as une pioche en un diamant. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. Mais cette pioche, tu vois, elle est éphémère. Oui. Et euh, quand tu as le diamant brut. Oui. Major, et il n'est pas éphémère, lui. Non. Alors pourquoi il n'est pas éphémère Pourquoi il est éphémère enfin, Si tu que... tapes avec le diamant brut. Putain si tu fais vraiment une vidéo de ça, genre il va y avoir que des défauts où moi je me plains genre de ma vie. Oui. C'est vachement triste. Je vais faire une compilation de à chaque fois que tu dis que tu veux mourir. <rire> non on a fait pas ça C'est Pas faux, il faut que, pas le dire. Est-ce que tu es pas en train de faire un placement de produit pour me pour mon site Pourquoi Pour mon site, non. Ah, bah ben alors on va le faire. Profitez désormais d'offres exceptionnelles pour acheter des magnifiques sonneries de téléphone de Zigop. Je l'utilise, elle fonctionne très bien. Des témoignages, j'achèterai de... jamais les sonneries de Zigop parce que je m'en l'oignon de son de lui en fait. Mais ton produit est un peu nul quand même parce qu'en soi y a... tu l'as mis, y... elle y est dans ta dernière vidéo et genre il y a juste à extraire le son et c'est bon en fait on l'a, j'en ai pas besoin de l'acheter. ça marche pas comme ça. Oui, oui, oui. Non parce qu'il n'y a pas la musique. La musique c'est moi qui l'ai faite pour l'occasion. Non, ça en fout de la musique. Écoute, fainéant utilise cette sonnerie, j'utilise cette sonnerie et euh, Zygop euh, ne l'utilise pas mais euh, il l'a prouvé. Ouais, je vais pas utiliser une sonnerie d'un mec que je connais pas. Tu n'es pas Écoute, tu n'es pas motivé. Le jeu s'est sauté et tombé dans le lit. Oh non, j'étais qui pour is not enable anti-server. Ah oui Arrête de... <rire> T'es un fils de pute. <rire> C'est lui qui... C'est lui qu'il faut mettre Oui. En vrai ça peut être une bonne idée. Ou alors au pire on rajoute un étage. Ça serait swaggy. Attends t'as vraiment dit ça De toute façon, on a bientôt fini, hein Euh... Ouais, oui, oui, oui <rire> Aïe Oh merde Faut vraiment de faire des trucs comme ça, je vais mourir à la fin. Ah oh, je c'est vraiment stupide. Ah, oh, je me sens autistéd. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait encore Ah, oh, c'est l'autre truc, ok. Non, moi je suis une petite merdouille. Je suis en train de raconter de la merde, j'en ai marre, je me suis Mais, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Je fais des trucs qui me font du mal. Mais pourquoi tu fais ça Fais ma tour à la place. <rire> <rire> tu vas faire quoi Bah là, on fait l'étage. Oh je suis trop... Non, non, non, non, je suis une merdouille moi. Mm -hmm. Suicide-toi. J'ai envie de mourir. Allah Akbar. <rire> j'ai envie de mourir. Je dois aller me tailler deux, trois veines J'ai vraiment une vie triste. J'ai envie de mourir. Tu me taillez les veines Non. Tu ne peux pas me laisser me tailler les veines tranquille, non. J'ai envie de mourir. Parce que ma vie n'est qu'un échec. Non, parce que ma vie n'est qu'un échec <rire> J'en ai marre de mourir. J'ai envie de mourir. Ah, j'ai envie de mourir. Oh tu... non, je suis autiste, je me déteste. Non, j'ai envie de mourir. Merci. Je vais te suicider. Je veux mourir. Moi aussi je déteste ma vie. Toi tu détestes ta vie juste pour détester ta vie. Non, moi je, je déteste ma vie aussi. Parce que j'ai une vie de merde. Arrête de me donner une raison de plus de vouloir mourir. Laissez-moi mourir. Vas-y scarifie toi On go suicide. Oh, J'en est marre de ma vie. De trois envies de mourir par ci, par là, mais.